Et bien bonjour à tous les amis c'est NZO. aujourd'hui on se retrouve sur Save Your Net c'est un, une démo on doit chercher de, un jeu de démo on, on a un choix entre écureuil et, et chien et en plus la première fois que j'ai joué j'ai pu jouer avec euh, avec les autres personnages il n'y avait pas que les écureuils et les chiens c'est bizarre. Euh... Mayonnaise, voilà. <rire> non parce que j'ai mayonnaise, parce qu'il y a enfin un chien mayonnaise. Donc, euh, bots. Après, je change leur art de difficulté à euh, ouvrir. Oh. Et euh, eux aussi. Voilà, on a une grande difficulté pour tout le monde. Voilà, c'est parti. Donc on a deux maps, jardin ou parc. on le parc. parce que j'adore les parcs, j'ai ça comme ça. Alors c'est juste une démo comme ça, on a juste un mini-jeu dans le jeu, c'est un jeu, hop, wesh, ça commence à tata ta là. Waouh, ouais, ouais, ouais, ouais, je vole. En ce moment, vous voyez, c'est marqué P1. C'est marqué 1, 2, au dessus de je... mon perso. Merde, c'est mon pote. <rire> je mon pote. Une bombe. Putain, il y a encore une bombe, regardez ça. <rire> ouais, on m'a sauvé. Donc, c'est vu en notes. On a plusieurs langues dans le jeu et ça veut dire sauver la, sauver la noix. Vous sauvez votre noix. C'est bizarre de dire ça comme ça. Putain mais viens là, ça le écureuil. Moi je joue avec mon jackpot. D'ailleurs les bonus c'est que les chiens qui peuvent avoir pas les chiens. on va se faire exploser. Moi je suis n'importe quoi. Voilà, il y en a plus. <rire> plus d'écureuil. Les assommes. Voilà. En vraiment... Ça fait un moment, il n'y a plus marqué. Mmh. il y a un, un chien qui gronne, non, non, est drôle maintenant, c'est un peu logique. Eh ouais, je l'ai mis Tam, tam, tam. il querelle à ce chien. Ouf, ouf Beurre. Mec Comment oh. Oui Oui Oui D'ailleurs, quand, euh, quand c'est les chiens qui me tapent, parce que. Ah, oui parce que comme ça, il faut avancer. ces euh, Attendez là, les petits les écureuils, chien euh, écureuils, voilà. C'est fait chien écureuils <rire> et Bizarre quoi. Tu prends ton chien écureuils ou chien écureuils Ah Non, non ah Non, mais t'es comme toi, toi. une lunez, là. Ah, c'est un chien. <rire> oh, vas-y. Allez, let's go Sinon, ça fait que 3 minutes. Oh c'est ah un... oh, putain Ils ont bien volé ces bâtards Ah le... C'est... Ma noix... Putain j'ai un... Putain... Un... Je vais de le violet C'est quoi ce truc Attention Oh la noix a volé Jackpot. Oui bon euh, oui les bonus sur, sur la terre c'est que les chiens qui peuvent les avoir donc bon euh... oh oh <rire> Deng, tout euh... mais arrêtez là regarde ouais, ce que vous avez fait là bon de tout mais vas-y mayonnaise Allez. Arrêtez, mais faut pas le mettre sur le banc, vous êtes con ou quoi Vas-y, fais d'autres. Ah, c'est quoi, ça euh, euh, <rire> J'ai réussi à y aller. Allez, bande de pute Euh, pardon. <rire> Tiens. On <rire> a vu qu'il a pris un bonus. Wesh, la bombe Elle a décollé, c'est pas normal, ça Oh, une autre. Attention! Putain! Ah bah, exploser dans l'eau, c'est notre beau ça. Un tsunami! Un tsunami! Non, mais laissez moi! Oh oh! Vite! Pardon. Oh non! Oh la la la! Waouh! Eh, il faut voler ces. Tiens moi Putain, je prends des euh, du café Ah ils vont le mettre Non il n'a pas mis Mais oui je l'ai fait voler, je l'ai fait voler sur le, le toutou Ah et quand c'est lui qui frappe euh, il, il prend des tain il reste trois minutes avant de marquer Attends je suis je marchais sur le crocodile, d'accord et, ah. et voilà j'ai réussi 5 minutes Voilà oh, on fait une chaîne partie Ah oh, merde à chaque fois j'ai vais. Mais c'est bon là! Ah, j'ai vu qu'il allait pas m'avoir me voir. Ok, je suis mort. Bon. Oh mon dieu! Mais on a toujours un qui arrive à sortir du. C'est incroyable. Oh, oh je suis un taré, moi! Je suis sur la terre ferme, je suis désolé. Non, regarde là. Ah, mais il m'a buté encore, c'est un ah, ouais, cul un... Ah, mais c'est Ah Pourquoi je retombe dans l'eau? Bouclier! Ah. Non! Mais non! J'en ai un petit aussi! Non! Moi qui gagne pour une fois, non? Hein. De toute façon, c'est la dernière partie. De toute façon, on a deux. Ouais, vous avez vu les vidéos que je fais maintenant, c'est normal. Je okay. Ah, bouger là! J'ai vu. peu! Putain, il y pas vous écœurer là, ils sont. On on arrive pas à marquer un hop hein. Des fois que je me c'est bizarre. Oh, ouais. Ah, je veux super bon. Je suis bon, moi, en Je me fais des me... Eh ouais, ou pas, tu peux faire un. Non, c'est un chien. Ah, j'aime bien. Non, tu m'as pas eu. Je suis un bâtard, j'ai renvoyé mon pote dans l'eau. Ah Ah Ah, non, mais non Mais il con aussi tu sors ça je suis pas mort. Ah je l'ai... Les... NON PUTAIN Je suis chier dans le premier point Ouf je regarde dans What the fuck Le ballon bordel Wesh Comment il sait que je suis là-dedans moi Salut les gars Donnez-moi ça Ah Bravo mayonnaise, parce qu'en fait elle est jaune et tout. C'est pour ça que je l'appelle mayonnaise. <rire> moi je suis saucisse <rire> Moi je suis j'ai vu qu'elle doit rentrer comme ça. Mais. Café, café, café. Café. C'est moi qui l'a café, mais... C'est un... Combien Café, C'est une que j'avais une bombe. Ah, elle est toujours là Elle va exploser. Ah, je le veux. Ah, ouais. Ça va exploser dans le mort. Ah, j'ai pas de mal Ah, j'ai presque touché les, les petits écureuils, là. Oh, creuse. Ah j'ai ah, une bombe encore. Ah arrêtez de me battre, fermez-moi. La fin, elle a relancé une bombe, là. Non, reste-moi bon, tranquille. Ah, dans le banc, ça doit faire mal. Non, allez. Non, mais putain, enfoiré. Je suis content en plus. Oh, je suis géant! Ah, le frère. Ah, mais. On a franchi. Oh mon dieu. Eh voilà, mon pote! comme ça que ça marche. Mais ça, c'est la dernière partie. J'ai plus en de ça. pousser. Jackpack. <rire> Mais qu'est-ce que je. Qu'est-ce que je prends Putain, mais il est passé à travers Ah, oh, j'ai une bosse tête Ah, oh, ils vont gagner Tiens, je crois que. Okay. Ah, c'est moi qui l'a Ah, ouais, je la mais... Ils ont moins Ah, qui va C'est -ce, ai un merde Ok Ah, oh, je l'ai eu Ah, mais ils sont rapides en fait, les écureuils Nous, on peut les croiser Euh, ouais, les gars on peut bosser dans la terre pour avoir des objets. Ah. Un crocodile Il a raté d'envoyer dans l'eau. Le crocodile, je ne veux pas. Ah, je peux le berner. Je peux l'avoir. Le... Le... Je hein. Merci. le mets. Merci. Il me pousse. Et voilà. Allez, hop là, c'était la dernière partie. 10 minutes, ça va. Le contre-touting, il pas pu ben, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de tricot. Mais bon, c'était une vidéo présentation sur ce jeu. Par contre, faire ta gueule contre parce que là, je vais mettre un câble. Merci à tous d'avoir regardé euh, cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.